Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Alors aujourd'hui, je vous propose de vous présenter la réflexion de Raycast en 2D, ce qu'on appelle plus communément en anglais « Rayboons. Alors, vous devez vous demander à quoi ça sert. Ben, c'est la base, en fait, pour prédire une trajectoire, on va dire, plutôt linéaire. C'est-à-dire, euh, c'est ce qu'on va utiliser, par exemple, dans un jeu de billard pour prédire, euh, où la bille euh, va rebondir et pré prévoir, aider l'utilisateur, le joueur, tout simplement, à euh, viser plus juste. C'est aussi ce qu'on va retrouver dans les jeux de type euh, casse-briques qui sont très populaires actuellement. Alors... Euh, je vous ai dit donc que ça s'appelait Reboons, donc vous, vous doutez bien qu'on va utiliser ce qu'on appelle ici des Recasts alors pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec ça, parce que je ne vais pas aller dans le détail, je vous mets ici euh, en lien sous la vidéo et normalement vous verrez une petite note euh, qui va apparaître euh, concernant mon cours qui va vraiment en détail euh, pour tout ce qui est la physique les recasts, et aussi tout ce qui est euh, la classe vecteur 2 vecteur 3 qui peut être assez intéressant vous allez le voir ici alors ma scène je vous la présente très rapidement j'ai ici euh, un empty qui est border qui contient quatre box collider qui délimite mon écran tout simplement j'ai euh, un sprite qui est ici arrow et euh, on va s'en servir tout simplement grâce à, à l'outil Ici de rotation pour euh, bouger un petit peu cette trajectoire alors bien évidemment on va créer un script maintenant c'est moi je vais choisir de l'appeler RayBounce. vous l'appelez évidemment comme vous voulez on va l'affecter à notre objet flèche laro et on va l'éditer ensemble et on va voir comment on peut opérer tout simplement pour euh, créer euh, ce script donc dans un premier temps. Ce qu'on va faire, on va tout simplement ici, alors on va supprimer le start, on va garder l'update, et on va euh, tout simplement tracer déjà la première ligne, voir comment on fait avec un recasse, vous allez voir que c'est assez simple. Alors, Évidemment, j'aurai besoin d'une variable de type recast hit 2D, que je vais appeler hit. Évidemment, c'est de coutume de l'appeler hit dans pas mal de... Vous allez voir, dans pas mal de tutoriels, de toute façon, on l'appelle hit en règle générale. Donc, maintenant que j'ai ça, je vais devoir, pour euh, tout simplement faire un, utiliser un recast, avoir un point d'origine et euh, une direction. Donc je vais créer ici deux variables. Une variable de type vecteur 2 et je vais m'occuper par exemple de la direction en premier, donc je vais l'appeler direction, et je vais dire que c'est égal à quoi Ça va être à transform.up. Alors, pour ceux qui se posent la question pourquoi transform.up, regardez, au niveau de ma flèche, je voudrais en fait lancer mon rayon vers le haut, comme ça, donc c'est l'axe ici euh, euh, vert, pardon, et euh, c'est le, le, le vecteur 2.up, tout simplement. Donc si vous connaissez pas ça, je vous conseille d'aller voir un petit peu comment tout ça fonctionne, ça va être compliqué. Donc ensuite l'origine, bah, c'est assez simple aussi, vecteur 2.up. Origin et je vais euh, bah, tout simplement y mettre ma transform.position. Évidemment, euh, ça, ça fonctionnerait, euh, mais il ne faut pas oublier de multiplier ça par la direction. Voilà. Donc maintenant que c'est fait, euh, comment je vais faire bah, Je vais tout simplement créer ici, euh, tester la variable hit en lançant un rayon. Donc je vais dire que hit est égal à, et là je vais aller chercher la classe physics, physics 2 drecast et je vais devoir y passer, comme vous pouvez le voir, l'origine et la direction. Ça tombe bien, c'est ce qu'on a créé au-dessus. Donc, origine, virgule, direction. Une fois que ça c'est fait, évidemment, moi je vais pas la tester cette variable. Il faudrait la tester pour voir s'il y si a vraiment une collision. Mais moi, dans mon cas, étant donné que j'ai des colliders tout autour, je suis obligé d'avoir une collision. Donc, je vais tout simplement faire un draw debug.drawray. Voilà. Et je vais euh, donc écrire enfin euh, dessiner dans l'onglet euh, scène tout simplement ce rayon pour voir comment ça fonctionne et donc je vais choisir le point de départ qui est l'origine et évidemment la direction bas euh, ici ça va pas être en fait ça va être le point euh, le point d'impact on va dire donc ça va être hit point point c'est grâce à mon recast que je vais récupérer ces coordonnées donc si maintenant on enregistre et qu'on teste ça dans Unity on va lancer notre scène on va pouvoir observer que je l'ai bien ici. Alors évidemment, je n'ai rien dans l'onglet Game, parce que j'utilise ici un Debug Drawray. Mais bien évidemment, euh, vous pouvez utiliser un Line Under. Ce pas bien compliqué, j'ai des vidéos là-dessus aussi. Et si maintenant je fais une rotation, on peut voir que j'ai bien ici ce rayon qui vient bien toucher le bord de l'écran, en fait, qui est mon collider ici. Voilà. Donc je peux aller dans tous les sens, et ça fonctionne très bien. Maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est lancer un autre rayon. Et d'ailleurs, on va le faire de manière récursive pour choisir le nombre de rebonds, en fait, le nombre de réflexions. Mais le problème, c'est que je dois calculer en fait euh, par où ça appartient. Et c'est là que va intervenir euh, dans la classe Vector2, Vector3, Reflect. Alors je vais vous en parler et je vais vous présenter ici un peu plus précisément. Dans la documentation officielle de Unity, on peut retrouver euh, Reflect dans la classe Vector3. Alors ça fonctionne exactement de la même manière avec Vector2. Donc c'est très simple à comprendre. On peut voir qu'on va y passer deux paramètres. in direction et le in normal. Alors, on peut voir ici sur ce petit schéma qui est beaucoup plus simple à comprendre qu'on va avoir la direction en fait de notre projectile, ici notre rayon. Donc cette direction elle va venir taper à un moment contre quelque chose. Ici c'est mes collègues qui sont vides. On va devoir passer en paramètres. La normale, le in normal. Qu'est-ce que c'est que le in normal C'est tout simplement le vecteur qui va être perpendiculaire ici à l'objet qui va être, on va dire, frappé tout simplement. Donc on va devoir passer ce paramètre-là, la direction, le in normal, et on va récupérer en sortie le résultat, c'est-à-dire le vecteur 3 ou 2, dans notre cas ça va être le vecteur 2, de sortie, en fait la nouvelle direction après le rebond. Donc vous allez voir que c'est assez simple à mettre en place avec les recasts et je vous propose tout de suite de le mettre en œuvre dans Unity. Nous revoilà dans Unity, et on va modifier ça de manière à pouvoir tout simplement euh, faire ça de manière récursive, avoir un nombre de rebonds qu'on va définir. Donc pour ça, on va utiliser une simple boucle. Donc je vais créer ici une variable qui va être publique de type int, comme ça accessible depuis l'inspecteur, et on va l'appeler euh, total boons. Et on va la définir à 3, tout simplement. Alors je vais avoir besoin aussi d'une autre variable, qui va être de type float, euh, qui va avoir toute son importance, que je vais nommer line offset. Et je vais la définir à 0,01 flotte. Alors vous allez voir qu'elle est très utile. Sans ça, vous allez avoir des problèmes. Et je vais vous expliquer pourquoi au moment venu. Alors, bien évidemment, maintenant on va devoir faire une boucle. Donc ce que je vais faire, euh, je vais ici garder euh, tout ça. Et je vais faire une boucle au un moment de dessiner euh, le rayon. Et d'ailleurs, ici, on va plus dessiner un rayon, mais on va utiliser draw line. Alors, quelle est la différence Le draw ray va dessiner enfin, va, va dessiner un, un, dans l'onglet scène euh, un rayon. Line, en fait, c'est la même chose, sauf que ça va me dessiner une ligne et je vais avoir, euh, en fait, un, un point de départ et un point d'arrivée. Donc, je vais plutôt utiliser draw line mais ça va être exactement les mêmes arguments. Et d'ailleurs, si j'enregistre ici mon script et qu'on retourne dans Unity, on va pouvoir observer que j'ai exactement le même résultat comme vous pouvez l'observer. Voilà, encore une petite signature, mais le downline aura de l'importance pour la réflexion, sinon on va avoir des petits soucis. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais ici utiliser une boucle. Donc je vais faire une boucle for, je vais dire que euh, je vais utiliser une variable qui va être de type int, pardon, euh, int et qui va s'appeler i, euh, que je vais définir à 1. Je vais euh, continuer cette boucle tant que i sera plus petit ou égal à Total Boons, et je vais évidemment incrémenter I à chaque passage dans la boucle. A l'intérieur, je vais tout simplement y glisser ce code, qui est toujours le même. Donc je le prends, je le copie, je le colle. Voilà. Euh, et on va pouvoir maintenant s'occuper de ça. On va avoir une boucle ici, une fa de façon récursive. On va à chaque fois dessiner une nouvelle ligne. Alors. La première chose qu'on doit faire, c'est euh, utiliser vecteur de reflect pour justement euh, bah, euh, calculer le rebond, le, la nouvelle direction, on va dire. Donc on a déjà ici une direction qui est euh, là. Donc on va tout simplement la réassigner. Donc on va faire ici une direction, on va utiliser direction, on va dire qu'il est égal à vecteur2.reflect. Donc ça on vient de le voir, c'est assez simple. Donc la in direction, je la connais déjà, c'est la propre direction que j'ai actuellement. Donc je vais prendre direction et je vais la normaliser. Pourquoi Parce que ça va me permettre de renvoyer en fait euh, un vecteur d'une longueur de 1. C'est beaucoup plus, euh, plus simple au niveau du rayon et vous risquez d'avoir des soucis si vous ne le faites pas. Et évidemment, euh, la normale, bah, c'est assez simple. J'ai ici grâce au recast la variable hit. Et euh, comme les possibilités au niveau du hit, j'ai le in point et tout ça, mais j'ai aussi le hit normal. c'est-à-dire... C'est-à-dire je vais récupérer le vecteur 2 perpendiculaire à ce que, euh, tout simplement, je rencontre. Donc voilà, j'ai redéfini ma direction. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire bah, Je dois redéfinir l'origine parce qu'elle, elle va changer aussi. Donc l'origine, en fait, je vais dire qu'elle est égale bah, à quoi Au hit point, c'est-à-dire le point d'impact de mon recast. Et là, je vais y ajouter le Line Offset. Alors, pourquoi Parce que tout simplement, quand je vais avoir le point d'impact sur mon collider, si je remets l'origine euh, sans le décaler un petit peu, bah, je vais tout simplement avoir des soucis en fait de, de détection. Donc, on, on utilise souvent un, comme ça un offset. Alors, on pourrait mettre 0,01 flotte, mais là, ça nous permettra de le régler depuis l'inspecteur. Et évidemment, on n'oublie pas de multiplier ça de nouveau pour, euh, par la direction. Voilà. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier non plus... C'est qu'ici j'utilise euh, le line offset. Donc là au niveau de l'origine, c'est pareil. Je vais modifier ça de manière ici à ajouter ici line offset. Voilà. Euh, seul problème, c'est que là, euh, c'est en défaut. Pourquoi Parce que en fait, j'additionne euh, ici euh, un float euh, avec la transform position. Ça. Donc on va caster tout simplement ça en faisant un cast sur un vecteur 2. Voilà. Ce qui nous permettra de plus avoir d'erreur. Donc maintenant si on enregistre on peut voir que c'est assez simple, il suffit de ré, euh, ici, euh, réassigner la direction et l'origine dans la boucle, on, pour la direction c'est simple, on utilise vecteur de reflect, on passe les paramètres et l'origine évidemment bah, c'est la même chose comme vous pouvez le voir à peu de choses près sauf que là on utilise le hit point. Donc on enregistre et on va pouvoir tester ça en live pour voir si euh, la réflexion de recast fonctionne. Donc je lance, on peut voir que j'ai bien ici ma ligne qui traverse de nouveau, parce que rappelez-vous, j'ai en fait euh, une ligne qui part là, j'ai un rebond, et comme là c'est tout à fait droit, bah, le rebond, en fait la ligne, euh, elle est euh, tout simplement, comme vous pouvez le voir, elle passe sur elle-même. Mais là on peut voir que ça fonctionne. Si euh, je, je bouge, je fais une rotation de ma ma, enfin, on peut voir que j'ai bien euh, tout simplement euh, la trajectoire, en fait le rebond du recast qui fonctionne en 2D sans aucun souci. Alors bien évidemment, on va pouvoir modifier ici le nombre de boons, par exemple si j'en veux en mettre 8, 8, je peux en mettre 8 donc là on peut voir que hop voilà à chaque fois je vais avoir le nombre de rebonds tout ça est prédit en fait grâce à euh, ici vecteur de reflect alors euh, au niveau du line of set vous pouvez voir que je vais essayer avec 0 on peut voir que vous voyez, ça fonctionne pas par contre dès que je mets 001 ça fonctionne donc évidemment je pourrais mettre par exemple une flotte mais là on peut voir que ça devient euh, tout de suite pas terrible regardez si j'augmente ouais, on peut voir que les lignes voilà. Donc, euh, c'est assez important. Donc, voilà comment ça fonctionne. Vous pouvez voir qu'ici, on pourrait mettre 56 réflexions pour en mettre autant qu'on veut. Ça fonctionnerait. Euh, évidemment, ici, je vais en mettre beaucoup moins parce que sinon, vous n'allez plus rien comprendre. Mais on peut voir que ça fonctionne très bien, sans aucun souci. Je vais pouvoir prédire ici une trajectoire. Alors ensuite, évidemment, tiens qu'à vous d'implémenter le système pour, par exemple, euh, lancer une bille ou autre. Euh, voilà. Mais vous pouvez voir que ça fonctionne assez bien. C'est quelque chose euh, qui fonctionne. Plutôt bien. Alors j'ai mis 0,1. Vous pouvez voir que c'est plutôt 0,1. Voilà, 0,0,1. Comme ça, on voit bien le trait ici. Alors là, j'utilise un draw line dans la scène. Évidemment, rien ne se passe au niveau ici de l'onglet game. Mais cette vidéo est assez longue. La seule chose à faire ici serait d'utiliser un composant line renderer qui vous permettrait de dessiner cette ligne tout simplement dans l'onglet game. Il suffirait d'utiliser les coordonnées qu'on affecte ici euh, au debug draw line. Et puis, vous l'aurez ici dans votre scène, euh, dans votre onglet game, sans aucun souci. Voilà, donc j'espère que cette vidéo euh, va euh, vous plaire et surtout qu'elle va vous être utile. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo, euh, à mettre un petit commentaire. Si vous ne comprenez pas tout ce que vous avez vu ici, je vous conseille encore une fois d'aller voir mon cours sur euh, les principales classes et API d'Unity. Où vous allez voir justement les différents recasts, euh, tout ce qui est euh, la classe Vector2, Vector3 et plein d'autres choses bien évidemment. Euh, voilà. Donc moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, bye bye